Ça va aller Peu importe l'envergure, la taille de toutes les difficultés, laissons-en déballer Sans se faire emballer par toutes ces voix qui donnent envie de... L'envie d'avancer On préfère prendre la vie du bon côté Faire tomber les barrières Qui peuvent nous stopper Et chasser les nuages Pour faire place au soleil Profiter de chaque instant relativisé Déballer, sans se faire emballer par toutes ces voix qui donnent envie d'arrêter hey, Quand le ciel est voilé Laissant l'ouverture de notre imagination nous transporter hey, De routes entétoilées Pour donner l'envie d'avancer